Quand je parle d'erreur, s'il vous plaît, la tromperie n'en fait pas partie. Ceux qui ont venu me dire Ah oui, mon gars m'a trompé, mais non, ça fait partie de la vie, ça va renforcer notre relation. Mieux de vous, hein Parce que si c'est ça la maturité, honnêtement, je vais rester immature. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jay, je vais impacter une vie, une vidéo à la fois. Je suis sûre qu'à un moment donné, vous vous êtes assis et vous vous êtes posé cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je dois lâcher prise? Que ce soit dans une amitié, dans une relation, vous êtes arrivé à un stade où... Vous avez l'impression peut-être d'être lourd. Vous avez l'impression peut-être que ça ne fonctionne pas. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne marchent pas, qui n'avancent pas. Et bon, vous êtes dans un instant de doute en fait. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je continue? Est-ce que je mets encore des efforts? Est-ce que je donne encore de ma personne, de mon temps, de mon amour, etc. Et souvent quand ça arrive, même quand on est convaincu, parce qu'il y a une différence, souvent ça peut juste être nous qui euh, réfléchissons trop, on exagère la situation. Mais il y a des moments où vraiment notre instinct nous parle et nous dit, fais attention, où tu es en train de partir là, ce n'est pas le bon chemin. Mais souvent on tête parce que quand une relation ne fonctionne pas et même quand souvent brise certaines amitiés, quand on regarde, il y avait des signes qui étaient clairs. Mais on a vu ces signes-là. Et on les a ignorés parce que, vous savez, on a toujours un peu cette naïveté que ça va marcher. Plus on met des efforts, plus on donne notre temps, plus on fournit, plus, plus, plus. Ça va fonctionner. Mais il y a certaines choses qui sont vouées à l'échec. Il y a des situations où vraiment on n'est pas compatible. Il y a des, des situations vraiment où ce n'était juste pas ça. Alors, pendant ces situations-là, on a aussi l'impression ou bien cette peur de quitter. Parce qu'on se dit... Est-ce que je vais trouver mieux après Est-ce que je, je pourrais me relever Est-ce que ce serait possible encore pour moi de recommencer une nouvelle relation Est-ce que ce serait encore possible pour moi de former des amitiés Et à cause de cette peur-là, à cause de, de, de cette frustration-là ou de cette doute là on préfère encore mieux rester dans quelque chose qui est mauvais ou de laisser donner une chance de commencer quelque chose de nouveau. Pour commencer, il faut se retirer de la tête cet, cet aspect de pensée que peut-être on ne trouvera pas mieux moi je dis si tu étais dans une relation toxique et même une amitié toxique et tu finis par sortir de là c'est clair que tu trouveras meilleur parce que on n'est pas venu sur cette terre pour souffrir en fait et si toi tu penses que tu mérites la souffrance et tu mérites d'être maltraité tu restes là ça te concerne mais toute personne qui connaît sa valeur qui connaît qui elle est qui connaît sa personne et qui sait profondément qu'elle est une bonne personne saura que, comme je quitte cette situation toxique, déplaisante, qui ne me sert à rien, je vais trouver des personnes qui vont vraiment m'apprécier à ma juste valeur. Alors je n'aurai pas peur de quitter cette situation toxique-là. Donc, pour des personnes qui ont peut-être peur de dire que « Oh, si je sors peut-être de cette relation, je ne sais pas si je vais encore être dans une relation avec quelqu'un, je ne sais pas si je vais me remarier, je ne sais pas si je pourrai encore lier des amitiés avec d'autres personnes, tu pourras. » Si tu es une bonne personne et si la situation dans laquelle tu es sortie était vraiment mauvaise et toxique, tu trouveras la bonne personne, mais les bonnes personnes et tu te retrouveras dans des meilleures situations. Alors n'aie pas peur et franchis le pas de te libérer de ces chaînes-là, de te libérer de, de, de, de ce manque de respect, de ce manque de d'amour ou je ne sais pas trop quelle situation et donne-toi la chance de découvrir l'amour, de découvrir la paix, de découvrir le respect, de découvrir quelque chose de sain et de bien pour ta santé. Comme j'ai dit au début, on fait tous des erreurs. Donc cette vidéo ne prône pas le manque de pardon. Donc il ne faut pas qu'à travers cette vidéo, tu me dis « Ah, dès qu'ils vont me faire un truc, je vais les lâcher parce que non, c'est comme ça, ils m'ont manqué de respect. » Moi, je dis une fois, c'est une erreur. Deux fois, c'est un choix fois ça devient une habitude quand tu parles à quelqu'un une deux trois quatre cinq fois mais la personne ne fait que répéter les mêmes choses là c'est clair que c'est devenu une habitude pour la personne la personne s'en fiche pas mal de ton opinion la personne s'en fiche pas mal de ce que tu peux penser la personne s'en fiche pas mal de votre relation et là tu commences à te sentir comme ok là je pense j'en ai trop fait la personne ne me montre même pas qu'elle veut changer là il faut que je lâche prise donc je vais prendre cette vidéo en fait pour vous donner des points ou des aspects qui, qui peuvent être déclencheurs en fait pour vous faire comprendre que dans la vie on n'est pas obligé de supporter tout. On n'est pas obligé de tout encaisser. Okay? Si on n'est pas obligé non plus de juste supporter bêtement et naïvement en disant que ah, les gens vont changer, ah ça va aller de mieux en mieux parce que il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des aspects qui ne montent pas. Et c'est à nous de se dire à la fin de la journée ce qu'on est capable de supporter, comment est-ce qu'on laisse les autres nous traiter, et si on veut vraiment mieux, ce qui est qu mieux et de meilleur pour nos vies. Quand je parle d'erreur, avant même d'entrer encore dans ces vidéos mais quand je parle d'erreur, s'il vous plaît, la tromperie n'en fait pas partie. Ceux qui ont venu me dire, ah oui, mon gars m'a trompé, mais non, ça fait partie de la vie, ça va renforcer notre relation. Mieux de vous hein, parce que si c'est ça la maturité, honnêtement je vais rester immature. Je n'entre pas dans la catégorie des personnes qui pensent que tous les hommes trompent, donc je dois m'attendre à ça. Si je suis l'une des femmes qui va peut-être mourir d'AVC demain parce que son mari l'a trompé, il n'y a pas de problème. Mais moi dans ma tête, mon homme ne me trompera pas, parce que je sais que c'est un homme de Dieu, c'est un bon homme, et si ça devait arriver... Ça a vraiment dit qu'on n'a pas eu le temps de communiquer. On ne s'est pas donné la chance de communiquer. On ne s'est pas donné la chance de voir ce qui n'allait pas dans notre groupe. Et même si ça arrive jusqu'à là, je ne sais pas si je vais supporter. Donc pour moi, là la tromperie ne fait pas partie du processus d'une relation. La tromperie ne fait pas partie... Euh, du succès d'une relation donc même si un homme te trompe aujourd'hui et tu pardonnes et puis demain vous êtes bien ah c'est toujours bien si aujourd'hui vous trompe et tu pardonnes et puis demain il te retrompe et puis tu continues à rester parce que bon c'est les hommes c'est leur nature ah c'est toujours bien comme on dit chacun c'est ce qu'il peut supporter chacun sait ce qui peut marcher pour lui mais moi là nada bon vraiment pour entrer dans le fond de cette vidéo je pense l'une des choses qui peut pousser qui peut nous pousser à lâcher prise c'est le manque de réciprocité dans une relation, je dis dans la vie, tu ne dois rien forcer. Que ce soit avec tes amis, que ce soit dans tes relations amoureuses, même au travail, même ce que tu fais, ne force pas. Parce que ton corps va te lâcher, même ton corps et tout honnête va te dire, écoute, je ne me sens pas bien, je ne suis pas correcte. Et dans la vie, c'est un donnant-donnant. Quand tu es avec tes amis, tu dois te sentir bien parce que tu sais que tu donnes des conseils, tu donnes de ton amour, tu donnes de ton temps. Et tes amis en retour te donnent la même chose, donc tu sens vraiment que tu es dans une relation constructive. Mais quand tu te vois en train de tout le temps écrire à la personne, tout le temps chercher la personne, tout le temps aider la personne, et elle de son côté ne fait rien, elle te regarde, tu sais, elle reçoit, elle reçoit elle ne donne rien, là tu sens qu'il n'y a pas de réciprocité il n'y a pas de considération, il n'y a pas d'amour, il n'y a même pas cette fraternité entre vous, à un moment donné, tu te retires. Parce que, dans la vie, on ne force pas les choses. Ce n'est pas obligé d'être ami avec cette personne. Ce n'est pas obligé d'être euh, proche avec cette personne ou de marcher avec cette personne. Je dis toujours, si on est bien patient et qu'on fait les choses bien, et il y aura, y aura des personnes qui vont nous regarder à distance et vont dire hey, ⁇ J'aime la manière dont cette personne se comporte, j'aime sa manière de faire, je veux marcher avec cette personne parce qu'elle a de bonnes valeurs, etc. ⁇ Donc à un moment donné, tu vas attirer les bonnes personnes et tu seras bien. Donc quand tu vois déjà qu'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'amour à donner, il n'y a rien, c'est comme si tu forçais ou tu donnais juste à 100% et tu ne recevais rien. Bah, il est temps de lâcher prise, prends tes distances parce que c'est toujours bien je dis toujours, quand tu sens que quelque chose ne va pas prends du recul pour regarder et vraiment analyser la chose et comme je dis, c'est pas parce qu'une personne fait juste une, une erreur que tu vas tout lâcher et dire que bon là c'est fini, je ne veux plus rien entendre on fait tous des erreurs, on grandit et souvent c'est en rencontrant tout type de personnes qu'on apprend et qu'on devient encore plus patient plus compréhensif, etc mais il faut savoir, quand si une personne ne te donne pas de réciprocité, si une personne ne te donne pas l'amour, ou le temps, le respect que tu as besoin, et c'est vraiment ce que toi, tu offres à cette personne, lâche prise. Parce que oh, dans cette vie, on ne force rien, on ne force pas. Moi, je dis aussi que tu sens qu'il est temps de lâcher prise quand il n'y a pas de respect. Moi, je dis toujours que le respect, c'est la base. Il y a une manière de parler à des personnes, il y a une manière de traiter des personnes. Et quand tu es dans une amitié, dans une relation où on ne te respecte pas, on ne prend pas en considération tes désirs, on ne prend pas en considération tes sentiments, on ne prend pas en considération euh, ton être en tant que tel. S'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de considération, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de compassion, Là, tu es en train de t'aventurer dans une relation où tu risques de perdre et de sentir à un moment donné que peut-être tu ne mérites pas l'amour parce que des personnes avec qui tu traînes ne t'offrent pas cet amour-là, ne sont pas patients avec toi, ne sont pas compréhensifs avec toi, ne sont pas indulgents avec toi. Tu vas même souvent te dire que... Mais, et est-ce que je suis une mauvaise personne Est-ce que je mérite même l'amour Est-ce que je mérite même d'être aimée ou de prenne soin de moi Ou que je reçoive aussi des cadeaux, que je reçoive aussi des faveurs, etc. Parce que c'est important le respect. Et quand quelqu'un ne te respecte pas, quand quelqu'un te montre que tu n'es rien à ses yeux, que tu n'as aucune importance, qu'il te dévalorise, etc. Là, tu sais que tu n'es pas dans une bonne relation. Et là, il faut lâcher prise. Et souvent, il y a des personnes qui vont... Peut-être s'excuser, mais il faut aussi faire attention parce qu'il y a des personnes qui vont s'excuser juste pour comme, te maintenir en captif et ne pas te donner l'opportunité d'aller voir ailleurs ou bien de chercher mieux pour toi. Et il y a des personnes qui vont s'excuser vraiment et sincèrement et tu vas voir le changement dans leur, euh, dans leur caractère, dans tout ce qu'ils font, etc. Non. et Je pense aussi l'une des choses qui peut pousser quelqu'un à lâcher prise, c'est le fait d'être pris un peu comme un mougou, comme un idiote en fait. Le fait que quelqu'un te voit et vous voit comme si tu es une personne facile, alors il t'utilise. Il va faire des erreurs et le fait de savoir que tout le temps il va demander pardon et toi tu vas juste dire oui, il sait que ah non, même si je fais quoi, cette personne va continuer à me pardonner. Donc je peux faire tout ce que je veux et de toutes les façons, la personne va toujours rester. C'est pourquoi à la fin de la journée, il faut connaître notre valeur. Il faut savoir ce qu'on vaut. Il faut savoir comment est-ce qu'on accepte les gens et comment est-ce qu'on doit les. On doit les laisser nous traiter parce que si on laisse quelqu'un nous marcher dessus, si on laisse quelqu'un nous traiter comme n'importe quoi, c'est clair qu'à la fin de la journée, on va se sentir inutile, on va se sentir utilisé, on va se sentir manipulé. Donc, tout ça là, ça commence par toi. Si tu te respectes assez, si tu t'aimes assez, si tu as de l'importance pour toi-même. Tu sais qu'il y a certaines choses que tu ne pardonneras pas. Tu sais déjà qu'à la base, moi, je ne veux pas d'un homme qui fait ça. Je ne veux pas d'une un, femme qui fait ceci. Je ne veux pas des amis qui font, savent juste mal parler des gens. Je ne veux pas des amis qui savent juste boire, fumer ou fêter. Je veux juste, je veux des personnes qui vont me construire. Je veux des personnes avec qui je vais construire quelque chose. Je veux des personnes avec qui je vais grandir. Quand déjà, toi, tu sais ces standards-là, tu as ces idées ces idéaux uniques à ta personne, il y a certaines choses en fait que tu n'accepteras pas dans ta vie. Donc, pour terminer cette vidéo, je prône toujours le pardon. Parce que je dis, on est des humains, on fait des erreurs. Et ce n'est pas en faisant une chose que tu dois dire que là, je ne veux plus être ton ami. Là, je ne veux plus être en relation avec toi. Parce qu'il y a des personnes qui apprennent aussi lentement, qui y a un processus peut-être plus lent de comment assimiler les choses et comment changer. Moi, je sais qu'on me dit quelque chose, ça me prend vraiment du temps parce que c'est comme même quand tu es déjà habitué à quelque chose, c'est difficile pour toi de casser, mais ça prend de la volonté. Donc c'est à la personne de bien, de vouloir en fait conserver, préserver et garder votre relation. Quand cette personne a cette volonté là d'être avec toi vraiment pour que votre relation réussisse et aille de l'avant, la personne va tout faire en fait pour changer, pour que vous soyez bien. Donc quand vous voyez déjà qu'une personne euh, ne vous donne pas de réciprocité, une personne ne vous accorde pas de l'amour, du temps, n'est pas dédiée à votre amitié ou à votre relation, là vous savez déjà qu'il y a un manque d'intérêt, il y a un manque, a un manque euh, de, de vouloir faire. Alors ce n'est pas à toi de te casser de la tête, c'est pas à toi de te tuer, c'est pas à toi de juste donner tout aveuglément parce que bon, tu es une bonne personne, tu veux faire bien les choses. À un moment donné, connais ta valeur c'est ce que tu vaux et puis dis aux gens comment est-ce qu'ils doivent te traiter donc dès qu'ils font une chose, corrige-les tout de suite et s'ils ne veulent pas corriger bah, tu sais que tu peux pas tolérer quand on recule, lâche prise et vraiment, continue à faire du bien autour de toi et les bonnes personnes viendront vers toi. J'espère que ce message, cette vidéo a aidé quelqu'un à amener de la clarté dans vos vies. Je sais que c'est pas évident parce surtout pour des personnes qui sont sensibles peut-être une personne peut faire une erreur qui vous blesse ou quelque chose qui vous blesse, ça vous fait vraiment mal mais moi je dis toujours il faut pardonner connaissez aussi vos limites parce que c'est pas c'est pas bien de juste laisser les choses passer, couler euh, sur la roche et puis d'être manipulé tout le temps, de continuer à être utilisé, de continuer à être contrôlé. Sachez qu'à un moment donné, là, il faut mettre le break et dire, trop c'est trop, là j'en ai marre, il faut qu'on arrête. Tu mérites d'être heureux, tu mérites d'avoir la paix dans ta relation, dans ton amitié. Tu mérites d'être respecté, tu mérites de, de recevoir aussi de l'amour et tout ce que tu donnes. Donc, si à un moment donné, tu ne reçois pas ça et tu es plus frustré, tu n'as pas de paix, tu n'arrives pas à bien dormir, dis-toi que là, c'est bon. Donc, J'espère que ce message a touché quelqu'un. Merci infiniment de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Si vous savez, je vous souhaite... Euh, bon week-end, j'imagine qu'on est samedi ou dimanche maintenant et bon, merci, que Dieu vous bénisse portez-vous bien, bye bye